Oui, je vous remercie de, de m'inviter à parler euh, sur l'amylose aujourd'hui. Alors moi, je me suis euh, intéressée à un papier sur la prévalence de la cardiopathie amyloïde parmi des patients qui étaient référés euh, dans un centre euh, en Italie pour un diagnostic euh, de cardiomyopathie hypertrophique. Donc effectivement, euh, comme euh, l'a dit Delphine, hein, c'est un papier euh, qui date de 2020, qui a été donc euh, euh, avec une, une cohorte qui a été euh, prise dans une population italienne. Euh, voilà, donc le contexte. délai sur le partage d'écran. Voilà, bon. euh, donc le contexte est euh, que, euh, comme on le sait, l'infiltration du myocarde liée au dépôt amyloïde peut mumer une cardiomyopathie hypertrophique. Euh, sur des études de cohorte récentes, réalisé euh, sur des populations d une, d une, de quelques centaines de patients. On a estimé que la prévalence de l'amylose parmi les patients qui avaient une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée était euh, de 13% pour euh, l'amylose ATTR de type wild type et environ 5% pour les amyloses TTR type mutée. Euh, en fait, il est important de, de penser à tout euh, euh, faire un bilan complet chez des patients qui présentent une CMH ou une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée euh, dès l'apparition des, des, euh, des symptômes parce que grâce au traitement en fait on peut euh, proposer un traitement donc spécifique pour des patients qui présentent une amylose euh, une amylose cardiaque euh, donc, le, le, comme je vous l'ai dit, c'est une étude de cohorte prospective et monocentrique qui a été menée entre 2014 et 2017 sur une population de patients âgés de plus de 40 ans, euh, qui avaient été référés dans un centre de référence en Italie pour euh, une euh, évaluation d'une cardiomyopathie hypertrophique. C'était des patients qui présentaient dans l'ensemble déjà des symptômes d'insuffisance cardiaque et qui ont eu, au cours de leur bilan, une évaluation clinique systématique, avec notamment recherche des symptômes cliniques de l'amylose, euh, un, des dosages biologiques qui comportaient euh, l'étude notamment du BNP, un électrocardiogramme, euh, une échographie cardiaque et euh, des tests génétiques avec un, un panel euh, concernant euh, des... Gènes généralement impliqués dans les CMH, euh, donc neuf gènes associés aux CMH sarcomériques, et euh, des, des recherches, une recherche génétique concernant euh, l'amylose, TTR et GLA. Euh, les patients ont bénéficié pour un certain nombre d'entre eux d'une scintigraphie myocardique des tests urinaires, surtout chez les patients qui présentaient des red flags et ils ont eu aussi une biopsies de tissus sous-cutanés chez les patients qui présentaient euh, des chaînes légères sur, le prélèvement, euh, sur un prélèvement euh, urinaire. Bon, je reviens un petit peu sur euh, les présentations cliniques et ces fameux red flags. Euh, donc, euh, en en fait, uh, donc le, un red flag chez un patient qui, qui, euh, qui, enfin, qui se présente pour, pour une insuffisance cardiaque avec une HVG, enfin, voilà, pour un cardiologue, ce qui masked, doit nous attirer l'attention, c'est avoir un syndrome du canal carpien glatéral, une nephropathie avec une protéinurie ou une insuffisance rénale une dysfonction autonome précoce euh, de type dysfonction érectile ou une hypotension orthostatique, des troubles gastro-intestinaux type diarrhée, euh, surtout parfois constipation, une perte de poids inexpliquée, donc des manifestations cardiovasculaires, on, on y est euh, avec ce, cette, cette, cette étude, euh, des antécédents d'amylose de, cardiaque dans la famille ou sinon une opacité vitrienne, Donc, euh, des signes ophtalmaux. Euh, au total, ils ont inclus 343 patients qui avaient plus de 40 ans, donc euh, il y a quand même un, pas mal de patients inclus. La euh, fraction d'éjection euh, sur les échographies était de 60% euh, en moyenne. Il y avait euh, 9 hommes sur 10 quasiment dans cette étude et un euh, patient sur 5 avait présenté de l'AFA. Euh, C'est des patients qui sont euh, assez symptomatiques en fait. Euh, il y avait... Euh, y avait des patients qui étaient stade 2 à 3 de la NYHA dans la moitié des cas et qui avait, euh, et qui présentaient euh, en fait une, à l'échographie cardiaque une, donc une, CMH, euh, voilà, une CMH et une fraction de l'éjection normale. Euh, quand donc, ils ont réalisé l'étude génétique, hein, ils ont retrouvé euh, une CMH classique dans 91% des cas. Et hein, ils ont trouvé dans 9% des cas une amylose cardiaque. Euh, donc, il euh, y avait, euh, je vous le détaille juste après, en fait, euh, dans un tiers des cas, c'était euh, une amylose à TTR mutée. Euh, la wild-tap était un peu plus fréquente. Et puis, il euh, y avait trois cas d'amylose AL et un cas d'amylose A1. Au passage, les patients sont euh, symptomatiques euh, d'insuffisance cardiaque, à euh, type d'insuffisance cardiaque, surtout ce, dans, dans cette population. Les taux de NT pro-BNP étaient aussi euh, très élevés et euh, la fraction d'éjection elle est euh, concordante avec les, les, autres, les, les CMH. Il n'y euh, a pas de différence significative. Quand on regarde le profil des patients, euh, selon le type de cardiomyopathie et l'âge, on s'aperçoit que la prévalence de l'amylose, quel que soit le type, augmente avec l'âge et apparaît principalement après 60 ans. Ce qu'on voit apparaître, c'est une augmentation de l'amylose cardiaque de type muté, principalement dans les entre les tranches 70 et plus de 80 ans. Euh, l'amylose de type wild type reste de prévalence équivalente entre euh, 70 et 90 ans et correspond euh, à peu près à 15% de, de ces cas-là. Euh, donc c'est une, une, une étude qui, a, donc qui nous invite à penser devant une CMH échographique à rechercher l'amylose et en particulier si les patients présentent des symptômes, euh, comme je vous ai détaillé, hein, les red flags euh, qui sont euh, classiques euh, dans l'amylose. Euh, la limite de l'étude, c'est qu'en fait, finalement, le diagnostic de CMH avait été fait sur euh, l'écho et l'ECG. La scintigraphie osseuse et les IRM cardiaques n'ont pas été systématiques, donc c'est un petit peu dommage parce qu'en fait, on aurait pu recouper des profils, euh, peut-être étudier un peu plus en détail les caractéristiques de chaque sous-type et ça n'a pas, pas été fait systématiquement. Voilà, donc en, en conclusion, euh, parmi les patients qui sont référés avec un diagnostic euh, initial de CMH, on a un diagnostic d'amylose qui est relativement fréquent, donc dans cette étude, sur quand même plus de 300 patients, 9%, et cette prévalence augmente avec l'âge, elle est de 1% entre 40 et 49 ans, et 26% à 80 ans. Donc euh, l'âge doit attirer l'œil, doit être un, un, un marqueur... Euh, qui doit attirer l'attention du clinicien pour rechercher devant une, une cardiopathie hypertrophique avec des symptômes d'alarme, faire rechercher l'amylose cardiaque et faire un phénotype particulier pour proposer un traitement adapté aux patients. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est vrai que c'est un papier très intéressant. Moi, j'avais une question c'est de savoir qu'est-ce qu'ils ont pris comme cut-off sur les perceurs pariétales. Euh, oui, dit, ça euh... m'a un peu étonnée. <rire> Alors, en fait, c'est vrai que quand on regarde sur l'échographie, l'évaluation échographique, euh, sur euh, l'épaisseur pariétale elle est à 9 mm dans la CMH, qui ne correspond pas du tout au, au diagnostic classique. Et en fait, c'est vrai que c'est un peu étonnant dans cette étude. Euh, voilà, c est, c est, moi aussi, j'ai tout de suite regardé ça sur le papier. Et euh, du coup, euh, sur les, donc les, les, les HVG, il y avait une... une, une dans les, dans les amyloses finalement dans les patients qui étaient diagnostiqués comme amyloses sur le test génétique l'épaisseur des parois était en moyenne à 11 mm plus ou moins 4 mm et euh, sur euh, dans les euh, sur dans les dans les euh, pour les euh, pour, pour les, euh, les, autres, les un machin. Un machin. en fait il y a... Euh, euh... la pétard elle est plus élevée maximale, c'est la paroi postérieure qui est, pas, qui est à 9 et qui ouais. est pas très élevée. La pétard elle est à 18, il me semble. Oui, c'est ça, 18, élevé NW. C'est des patients qui avaient une hypertrophie très, très significative ouais. et ils n'ont potentiellement pas exploré euh, les patients entre 12 et 15 mm, euh, ce qui explique peut-être la, la prévalence de l'amylose, qui est un peu moins élevée que... Qu'on avait trouvé nous dernièrement dans, dans une cohorte toulousaine où on avait euh, près de 30% d'amylose chez ces patients. Après, pour, possiblement qu'il y ait un effet euh, régional, mais euh, c'est vrai que ça dépend, je pense, du, du cut-off d'épaisseur pariétale dans la, dans la recherche de l'amylose. Bon, effectivement, après, dans les, dans les papiers, euh, les grosses cohortes qui ont été publiées, hein, euh, moi, je n'ai pas les, les épaisseurs dans la, dans la cohorte de Thibault. Tu pourras peut-être nous redire euh, ce que tu avais trouvé, toi, ou que, comment tu avais screené tes patients sur, euh, sur l'écho. Euh, J'avais screené en non, fait, à 15 mm, en fait. Quand 15 mm. On avait pris la définition d'une CMH classique. Ce qui fait que, Mais nous, on avait à l'époque, on n'avait pas l'impression de faire des et ni de faire les gamma ce qui fait de la recherche. On n'avait plus à avoir financé que le test génétique. Donc, nous, on avait trouvé, c'était 8% de patients de plus de 55 ans qui avaient une amylose héréditaire. On avait pu faire que le TG. et ce qui, est, ce qui est quand même intéressant dans leur papier, c'est le nombre d'héréditaires qu'ils ont trouvé. Et quand tu regardes les mutations, c'est les mutations italiennes, en fait. Et donc, en fait, dans chaque pays, on a des, des prévalences d'héréditaires de, de, différentes en fonction de nos populations. Donc, à Paris, par exemple, il y a beaucoup de et on n'a pas forcément le même rendu en termes de, de prévalence héréditaire comme à Toulouse, ils mangent plus de foie gras, à mon avis, ils ont plus de sauvage, c'est pas Olivier Mais donc il y a des. En fait, dans ces centriques, il y a quand même des différences qui sont liées aux populations qu'on inclut. Et dans l'amylose, ça joue beaucoup sur mon Après, on va avoir les résultats de l'étude TITRAC qui va être intéressant pour savoir la, la prévalence de l'amylose, du coup, en... en multicentrique, dans cette thématique-là. On verra si... Euh... Après, toujours pareil, ils ont pris 15 mm, et je pense qu'entre 12 et 15, il y a encore une place pour le diagnostic, un peu plus précoce. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Euh, on peut rediscuter discuter sur ces épaisseurs, parce qu'en fait, en pratique, euh, c'est à partir de quand on lance le bilan aux patients. Et C'est vrai qu'en prenant des patients avec des grosses hypertrophies, on passe à côté des AL, qui sont celles qui ont le plus mauvais pronostic. Et puis quant aux médicaments qui arrivent sur les PTR hein, qu'on a déjà, c'est vrai qu'on voit que le bénéfice sera sûrement plus important si les limites précocement. Donc c'est ce que tu soulignes, hein, C'est à partir de quand on lance un bilan euh, devant une HVG. Probablement qu'il faut le diminuer à 12 mm, c'est d'aller chercher les fameux red flags dont parlait Emmanuel, qui va être capital, hein, pour pouvoir orienter, parce qu'on va pas faire des scintilles à tout le monde ou des IRM à. Et, mmh. euh, patients sûr. Sans, sans parler de santé en fait la, la problématique c'est que le, le seuil de 15 mm il est très loin si on prend les normes de l'hvg c'est 8 plus ou, moins, plus ou moins 3 et donc on arrive sur du 11 mm mais encore quand on parle de l'homme euh, et, et chez la femme c'est même plus bas si on prend un seuil de 15 mm pour tout le monde sans considérer homme-femme déjà, ce qu'on ne fait jamais dans toutes les autres valeurs seuil de la médecine, et sans indexer à la surface corporelle ce qu'on ne fait jamais pour toutes les autres mesures, on se retrouve avec une valeur qui est extrêmement grossière de 15 mm. Et on a fait un papier récemment euh, dans lequel nous, on mettait 12 mm. On montre qu'il y a toute une série de diagnostics, notamment la mylose, mais pas que avec des étiologies curables de 12 à 15 Et ce que nous ont suggéré les renouveurs, et à juste titre, c'est de dire en plus, mais. Vous ne considérez même pas le morphotype et le sexe. Donc je pense que 15, c'est beaucoup trop large, à mon avis, et on passe à côté de beaucoup de diagnostics si on s'arrête à 15. Et sans parler d'aller faire des scintillations, on ne serait-ce qu'explorer avec de l'échographie, des, des red flags, comme tu le signales, et puis des paramètres biologiques justement dans les, dans les red flags ou en tout cas dans les choses à rechercher dans les messages qu'on pourrait peut-être essayer de transmettre, est-ce que vous pensez qu'il faudrait inciter un peu tout le monde à regarder plus en échographie les, les autres paramètres à part ceux qu'on connaît classiquement effectivement d'HVG, mais par exemple l'hypertrophie du septum interatrial le flux mitral restrictif est-ce que ces choses-là, il faut peut-être qu'on on, s'attache un peu plus à les regarder à les chercher quand on est devant une HVG pour se dire peut-être qu'il faut aller plus loin ce qu'a montré Damien, c'était déjà très intéressant. Ne serait-ce que sur l'oreillette gauche, c'est un marqueur précoce de la dysfonction diastolique. Et euh, avoir un 12 mm avec une dysfonction diastolique débutante, avec une oreillette gauche dysfonctionnelle, dilatée, etc., je pense que ça doit faire partie des choses qui doivent motiver une exploration. Les, les peptides natriurétiques et les biomarqueurs sont ici des, extrêmement intéressants. Donc, je ne pense pas... Se fier à une épaisseur pariétale, c'est probablement être trop simpliste sur le problème. Mais c'est pour ça qu'on a quand même beaucoup d'autres choses sans rentrer dans des choses très compliquées qui nous permettent de dire on est face à une vraie cardiopathie débutante avec probablement une phénomopie derrière ou quelque chose qui mériterait qu'on s'y intéresse. Je pense qu'avant, euh, le, le message aussi pour tous, parce que euh, c'est vrai que vous êtes, vous, dans des centres hyper spécialisés sur, euh, finalement, avec des, des, des screenings qui sont très, très... Euh, Enfin, vous avez une batterie d'examens possibles et puis vous avez l'habitude de les voir. Je pense qu'un des messages qu'on pourrait transmettre aussi aux collègues qui nous regardent, c'est déjà de faire un strain ventriculaire gauche voilà, pour chercher l'image en coca qui a été décrite. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a, comme disait Damien, c'est facile maintenant de faire un strain euh, euh, global euh, du ventricule gauche. Et moi, je trouve que c'est un, un, un signe très, très facile à enfin euh, finalement un signe assez facile à, à chercher et, et quand c'est positif, euh, effectivement, hein, avec la dilatation de l'oreillette, comme tu dis euh, Olivier, euh, il y a quand même des, des choses qui s'allument en échographie, quoi. ça doit faire réfléchir euh, l'échographiste ou le cardiologue qui fait l'examen. Non hein. mais ça paraît indispensable, l'aspect strain, est, et Damien a remontré des études qui montrent que l'aspect strain est indispensable, ceci dit, l'aspect en cocarde, il est, euh, il, est, il est relativement, relativement je dirais, bien, spécifique, mais il manque de sensibilité. Et on sait que sur les phases débutantes, en fait, il va manquer. Et probablement que sur ces hypertrophies euh, limites, le strain en coca sera privé, pris à défaut. Ça, c'est une grosse problématique. Et ça, ce n'est pas publiable. Le problème, c'est que Félan, dans son papier de 2012, dit que c'est sensible et spécifique. Et on sait tous dans la pratique que c'est probablement spécifique, mais ça manque en sensibilité. En tout cas, le strain, tu as raison, il faut qu'il soit systématique. Après, il y a l'hypertrophie VD qui peut aider au diagnostic et euh, le décollement péricardique, par exemple, qui peut aussi alerter en, en échographie. Donc, je crois que ça va être le moment de conclure. Donc, merci à tous, merci aux orateurs et euh, rendez-vous euh, jeudi 29 février okay. pour la prochaine session bibliose. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.